Alors mon micro toi tu pars toujours en randonnée alors que franchement ton seul taf c'est d'être là et non c'est trop dur dès que tu passes le bac à chaque fois salut aujourd'hui déjà ton air d'applaudissement, je vais faire un moment narcissique un de ma personne mais je veux plein de clap clap parce que ça là je tourne avec mes cheveux naturels sans les avoir attachés parce que de base là j'aurais fait un kiki sur la tête on n'en parle plus mais je me force à accepter mes cheveux Vraiment la minute superficialité par rapport à ce qui nous attend dans la suite de la vidéo puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la parole est à vous avec une histoire encore une fois qui et moi vous mettez mes émotions en rue d'épreuve à la fin de cette vidéo vraiment n'hésitez pas à aller voir la numéro 2 qui a pas fait beaucoup de vues parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient pas reçu la notif etc c'est sur une jeune fille qui a un handicap moteur et son histoire était tellement touchante et tellement belle et elle permet tellement d'ouvrir ses yeux sur la vie en général sur la chance qu'on a au final je vous invite vraiment à aller la voir après cette vidéo donc là on va encore une fois accueillir une jeune femme incroyable donc Aujourd'hui je donne la parole à Clémentine, 26 ans. Elle va nous parler de comment gérer un décès et de comment on peut s'en sortir lorsqu'on devient orphelin ou orpheline. En espérant que cette vidéo puisse aider un maximum d'entre vous. Étant un sujet qui sera sûrement pas rémunéré par YouTube, n'hésitez vraiment pas à partager au maximum cette vidéo, à la commenter, à mettre un petit like. Sur ce, bah bon visionnage. Vrai, que moi, grandi toute ma vie, presque euh, uniquement avec ma mère, mon père ne m'a pas à la naissance. Je suis devenue orpheline au décès de ma mère. Arrivée en... 2015. Il faut savoir c'est qu'une mère était euh, dépressive depuis euh, très nombreuses années et euh, du coup en gros c'était pas la première fois qu'elle bah, qu essayait euh, de mettre fin à sa vie et puis euh, du coup bah, un jour euh, bah, elle a fini par sortir. Voilà du coup, tu quel âge J'avais 21 ans. Tu vivais avec elle ou pas du tout, vous étiez en... Alors, je vivais plus avec elle euh, parce que j'étais partie faire mes études supérieures dans une autre ville à genre, 3 4 heures de chez moi. Le c'est que bah, forcément, quand tu, tu avais grandi uniquement avec ma mère jusqu'à mes 15 ans, donc on était très proches et fusionnels, donc genre, euh, tous les jours, on s'envoyait 15 messages par jour, on s'appelait tous les mmh. jours. Du coup, moi, ma mère, en gros, elle a commencé à faire des études de suicide, euh, j'étais... Vraiment, enfin, j'ai en fait. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est mmh. tellement violent et incompréhensible. En dessous de 9 ans, j'en ai aucun souvenir. Genre, mon cerveau, elle, fait... elle est maigre. Quand j'étais ado, donc, c'est une, de... enfin, une partie de ma fille, en tout cas, où elle en faisait pas mal. Et je ressentais beaucoup de colère. Enfin, je comprenais tellement pas et c'est pour elle m'abandonner. C'est bon, un peu trop horrible. Tu veux, les jours avant son décès, je savais que ça allait pas du tout, mmh. et qu'elle faisait bah, ce que j'appelais moi Mmh. Et pour moi c'était en mode bah ouais aussi euh, c'est comme d'habitude ouais, voilà. et puis euh, demain ou après-demain ça bah, ira mieux tu vois c'est bipolaire aussi ouais. donc ça augmentait euh, le, ah oui. le ouais. truc quoi ah ouais totalement ouais et elle était suivie du coup donc elle était suivie depuis très longtemps euh, pour dépression euh, et puis euh, trucs comme ça tu sais la vie c'est compliqué enfin quand t'es jeune t'es plein de rêves, d'ambition, de mmh. magie et tout et plus tu grandis plus tu t'aperçois que bah ces rêves et tout, ça a été créé de toute pièce par, bah, par ta famille, par, par la protection. Mmh. Et quand tu es tout seul face à toi-même, bah, c'est dur de se motiver à trouver ce qui nous, ce qui nous donne envie d'avancer. Il faut vraiment toujours trouver des choses au cours de notre vie qui nous animent. Parce que du moment où on reste chez soi à dormir, à rien faire, c'est un ouais, au ouais. Niveau cerveau, et on a plus de chances de tomber dans une dépression ou bah, de se suicider si on s'isole du monde. C'est l'isolement et le fait de ne pas avoir forcément d'activité. Mmh. Bah, ouais, je pense que pour elle, c'est un truc qui a fait que euh, bah, qu'elle en vienne à ce mmh. geste-là. Enfin, elle a eu un cancer aussi avant, ouais. mais elle était en arrêt depuis euh, très longtemps. On avait déménagé en pleine campagne, donc, ouais. forcément, elle voyait un peu moins de monde, c'était plus compliqué. Donc... Moi, déjà, c'était le premier, enfin, euh, la première fois que je perdais euh, quelqu'un que je connaissais. En gros, il y a plein de choses concernant, euh, bah, la mort où tu vois des trucs dans les films et tu as l'impression que ça va se passer comme dans les mmh. films. Mais dans la réalité, ben, bah, c'est pas du tout comme ça. Et quand t'es pas préparé, il bah, y a plein de choses qui peuvent être euh, vachement choquantes. Exemple qui m'a le plus euh, marqué, moi, c'est euh, sort des chambres de funéraires. J'avais pas du tout la même vision de comment ça allait être. Et du coup, au moment où je suis arrivée là-bas, euh, je me suis il y avait personne qui rentrait en euh, je m'attendais à pouvoir euh, m'approcher tout doucement et tout genre, me préparer en fait bah toute la porte est à ta face avec une personne. ah ouais et du coup c'est un peu compliqué à gérer tu vois tu vois genre c'est vraiment ouais. quelque chose que je ne connais pas et je, je pense qu'il y a plein de gens qui ont jamais qui ont cette chance mmh. de jamais avoir été vraiment réellement confronté à la mort ma mère euh, je sais que moi c'est une de mes plus grosses angoisses parce que je suis très proche de mes deux parents c'est dur de perdre euh, un parent je pense que surtout quand à ton âge, tu vois, enfin, surtout à 21 ans, même à 26 ans, tu vois, c'est toujours dur, mais plus tu es jeune, oui. plus c'est compliqué, je pense, de, de vivre ça. Ouais, quand tu disais que, genre, sur le fait de jamais vouloir perdre quelqu'un ouais. et de c'est ça horrible quand ça arrive, genre, moi, j'ai une pote, quand on était ado, qui a perdu sa maman, et je me rappelle, j'étais là, putain mais horrible, enfin, moi, ça m'arrive, mais je jamais, tu vois. Et en fait, le jour où ça t'arrive, ben, oui, c'est horrible et c'est super dur mais t'as pas le choix ouais. de s'en relever en fait. Ouais, c'est obligé de continuer à vivre ouais. Mais en tout cas, par rapport à son geste, je lui en veux plus du tout. Mais euh, arrivé à un certain âge, quand tu t'es battu notamment contre la dépression, contre diverses épreuves de la vie, pendant des années et des années, en fait, c'est ton choix. Donc, je, mm -hmm. je respecte tout à fait son euh, choix elle. Ça va empêcher, ben, ouais, moi, dans des périodes de dépression aussi, d'essayer euh, aussi. <rire> pour les plus jeunes, enfin, tu disais, voilà, qu'il y avait des ouais. d'ado notamment Jour. Et là, pour tout, je trouve ça vraiment triste en fait, parce que ouais, je pense qu'à notre âge on a... bah, non seulement on a plein de choses à vivre, <rire> et en plus on a tellement de possibilités qui s'offrent à nous pour euh, s'en sortir et trouver des solutions pour régler nos problèmes. Surtout, il euh, y a beaucoup de jeunes qui se suicident à cause du harcèlement. Ouais. Pas forcément quand on est jeune. Quand on vit quelque chose, on a toujours l'impression, et surtout quand on est adolescent, que c'est la fin du monde. Par exemple, ouais. euh, une rupture, c'est « je vais mourir ». Ah, euh, ah oui. <rire> ma première audition, oui. j'ai cru que j'allais mourir. Ah, Alors oui. aujourd'hui, je m'en souviens pas, oui, aujourd'hui, oui. <rire> qui était ce garçon Et pourtant, bah, des fois on vit des choses encore plus dures et on, oui. on, on apprend à se relever et tout. Et c'est vrai que de se suicider, c'est quand même un acte qui est très fort. Ouais. Est, il faut quand même avoir le, le, le courage de, mm -mm. de ça, parce que c'est quand même dur, hein, entre ouais. l'instinct de survie, entre l'envie de mourir, etc. C'est un geste pas anodin. C'est surtout les gens que tu laisses. Tu dois faire face, tu dois te dire, bah super, tu m'as laissée toute seule, maintenant... Parce oui, c'est vrai que, oui, forcément, après, moi, j'ai la chance de réagir comme ça, en mode, bah, je lui pardonne son geste, ouais. et puis, je le comprends, après ça. tout ce qu'elle a vécu et à son âge. Euh, mais oui, forcément, il va y avoir des moments où je suis, où je suis en colère. Ouais. Après, euh, j'ai connu aussi euh, une fille de notre âge qui s'est cultivée, et le rapport n'est pas du tout le même. Accepter de pardonner à une personne, je pense que c'est la... C'est un grand grand Je ah ouais, ouais. pour ma sale gueule euh, mais bon voilà je me suis dit que c'était dimanche et que t'es une communauté qui est quand même assez bienveillante et que euh, bah, il est temps de s'accepter tel qu'on est et de se montrer naturel. Du coup euh, je vous retrouve dans une deuxième partie de vidéo parce que je me suis aperçue euh, qu'il y avait certains sujets qui pour moi étaient très très importants et qu'il n'y euh, a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire un deuil de le vivre. Ça dépend vraiment de plein plein de choses, de qui est la personne que vous avez perdue, de la relation que vous aviez avec elle, euh, de comment vous étiez psychologiquement ou dans votre vie en tout cas. Faut pas vous dire, euh, oh bah tiens c'est bizarre, euh, j'ai réagi comme ça, euh, je pense que j'aurais dû réagir d'une autre manière, c'est moi qui suis pas normal. Comme je l'ai dit, chaque deuil est différent et chaque personne est différente aussi. Pour le décès de ma mère, ça a tellement été un choc et j'étais tellement pas prête que euh, j'ai mis tellement de temps que quand on me l'a annoncé, j'ai pas pleuré. Euh, à l'enterrement j'ai versé euh, deux larmes. Je m'en suis longtemps, enfin euh, je me suis longtemps posé des questions et en fait je me suis dit bah non, j'ai eu la réaction que mon corps voulait que j'aie à ce moment-là. C'est aussi valable pour euh, tout ce qui entoure le, le deuil, c'est pas... Euh... Putain, euh, voilà ça. C'est typique du Clémentine qui parle de choses difficiles. Il n'y a pas une larme qui sort. Mais par contre, c'est l'angoisse qui est là où tu vois. C'est exactement la même chose pour toutes les procédures euh, qui entourent le, le décès d'une personne. Vous sentez pas d'aller voir quelqu'un quelqu en chambre funéraire ben, Si vraiment vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Et c'est pas grave. Personne autour vous en voudra. Là, même la personne qui est décédée ne vous en voudra pas. Mon grand-père, euh, j'ai pas réussi à aller voir. À l'entrée de la porte, plus personne. Euh, incapable d'y aller. Bah c'est pas grave, personne m'en a voulu, personne m'a forcé à y aller, et peu importe les choix que vous faites, par la suite, faut vous dire que vous avez fait des bons choix sur le moment pour vous. Euh, moi ma mère a été incinérée, et euh, avant qu'on aille relâcher les cendres euh, là où elles ont été relâchées, euh, bah, on avait du coup chez nous pendant euh, quelques jours euh, l'urne. Bah j'étais curieuse en fait de voir comment c'était. Sur le coup je me suis trouvée bizarre, j'ai pas osé en parler tout de suite. Et en fait, c'est mon beau-père qui m'a dit euh, Écoute, euh, je vois que ça fait je sais pas combien de temps euh, que tu usiètes euh, l'urne. Dis-moi ce qui se passe. Je lui ai expliqué, bah, je me, juste je me demande comment c'est et tout. Enfin, j'ai je, je envie de voir euh, en gros ce euh, que si ma mère est devenue, tu vois. Et il m'a dit bah Pas de souci, on prend l'urne avec nous et puis on l'ouvre tous les deux et on regarde. Il savait pas comment c'était et il était curieux de voir comment c'était et il n'y a aucun mal à ça. Et euh, spoiler alert, pas du tout euh, choquant parce que moi c'était vraiment ma grande peur, mais il n'y a, a rien de chaud. Après le décès de ma mère, euh, tout de suite, les gens m'ont conseillé d'avoir un suivi psychologique. Moi j'ai tout de suite refusé, je ressentais pas le besoin sur le moment tellement j'étais dans le déni. Et, euh, et surtout ma mère avait tellement vu de psychologues au cours de sa vie que j'avais un peu l'impression que c'était suivre le même chemin qu'elle et je voulais pas trop. Enfin, je suis allée que deux ans plus tard euh, après le décès de mon grand-père euh, et en fait je me dis j'aurais peut-être dû y aller dès le départ. Parce que mine de rien, même si on a l'impression qu'on n'a a pas besoin au début. Des... Toutes les démarches administratives ouais. qu'il y a à faire pour le décès à proprement parler, bah c'est le reste de ma famille qui mmh. s'en est chargée. Euh, enfin, ça m'arrive à l'âge où je me lance dans la vie, sauf que j'ai personne pour m'expliquer bah, comment, comment ça marche. Ouais. La vie, tu vois. Pour euh, une mutuelle, genre, euh, enfin, je ne savais pas comment faire pour me une. Et ton beau-père, il n'était pas du tout proche Il a été présent pour moi euh, un an, on va dire, après le décès de ma mère. Bah, les choses ont fait que j'ai redoublé ma deuxième année suite au défi de ma mère et euh, il m'a clairement dit euh, bah, je te paye, euh, enfin, je te finance. Euh. Alors euh, pour cette année là, genre après, ouais. il a refait sa vie, il m'a ouais. un peu euh, coupé le livre et j'ai eu des gros problèmes au niveau de euh, « tu veux, il m'a dit après le défi de ma mère, ben bah, écoute t'inquiète, moi je m'occupe de tout, t'as rien ah. à Au fur et à mesure du temps, les gens me disaient, et du coup au niveau du héritage, et je me suis aperçue qu'il n'avait jamais euh, entamé les démarches. Du coup, ben bah, moi je suis allée voir le notaire, euh, enfin, le notaire que je connaissais, euh, les démarches, et en fait, je sais pas, mais mon beau-père, on a voulu à mort, à se... et il a coupé les ponts avec. Ah ouais, et t'as jamais, ouais, as, il a jamais voulu t'en parler. Non, j'ai jamais su, j'ai euh, jamais eu des. Bon, en tout cas, voilà, c'est un peu... il y a des personnes qui sont dans ce cas-là. Euh, mon notaire m'a bien rassuré là-dessus, parce que du coup, mon beau-père, il m'avait mis ses culpabilité culpabilités. Alors, du coup, euh, au niveau des aides, il faut savoir déjà, c'est que euh, au niveau de l'assurance, euh, bah, clairement, en cas euh, c'est marqué noir sur blanc sur les papiers, que en cas de mort non naturelle, l'assurance, c'est ouais J'ai eu la chance d'avoir euh, ce qu'on appelle une allocation orphelinat. Elle était un peu Christ, donc euh, elle était à la MGEN comme mutuelle. Pas une somme énorme non plus, mais bon, ça met quand tu du beurre dans les ouais. à tout le ça tu la touches combien de temps toute ta vie ou... Si je ne me trompe pas, je vais la toucher jusqu'à mes 29 ans. Au niveau des autres aides, euh, c'est pas toujours évident, mais euh, pour la plupart des démarches administratives, euh, bah, voilà, c'est obligé, au lieu d'avoir juste un papier à remplir, qui en soi est déjà chiant pour le faire bah faut en plus que tu contactes les personnes, que tu réexpliques qu à chaque fois la situation, ouais. et je veux dire, tu fais ça dix ans après, ou même cinq ans après, c'est en Facile, mais imagine, ça fait genre quelques mois que t'as ouais. tes parents et tout, euh, bah t'es obligé de réciter, enfin c'est heureux, alors, euh, je voulais en plus préparer mon petit mot pour la fin et j'ai pas tout préparé. Ah, ah. <rire> Comme je te disais, le ça arrive aux autres, ben bah, ça n'existe pas, et moi en tout cas, ça a beaucoup changé mon rapport avec les gens. Un truc tout bête, mais je suis au supermarché, la caissière, elle est désagréable, elle est super lente et tout, pendant une ou deux secondes ça va m'arriver, enfin, ça va m'énerver pardon. Et après je vais me dire, bah ouais mais en fait, tu sais pas ouais. ce que la nana elle vit de son côté, et euh, si ça se trouve elle vit des trucs super durs, et tu sais très bien que même dans les moments où tu vis des trucs durs, ça bah, ne serait-ce qu'un sourire ou une petite attention ou un truc comme ça, ben... Bah, ça peut changer sa journée, tu vois. Alors, être compréhensif envers les gens et à aller vers eux, tu vois, à essayer de leur remonter de morale. On avait dit juste l'autre vidéo, elle avait dit une main tendue ou un sourire, ça peut sauver une vie. Mais carrément, et, ouais. Euh, et je pense que c'est vrai, je pense qu'il ah, est important d'avoir de l'empathie. C'est une chose, parce que ça ne dérange pas, mais tu vois, j'ai tendance à être collée à lui, vraiment, à une machine à ouais. caleur. Comme une appel peut me poser problème si je cherche à être aimée vraiment par ouais. tout le monde. Genre, même au boulot, j'ai l'impression que mon employeur ou mes collègues ne m'aiment pas. Ça va grave me, enfin, me faire ouais. du mal, en plus, tu vois. Faut vraiment que je sois parfaite ouais. à leur vie et tout. Puis, euh, j'ai appris aussi à vivre, enfin, à me dire que, euh, bah, une personne qui, euh, elle arrive à me te rejeter parce que t'es trop comme ci ou pas assez comme ça. Simplement, c'est pas la personne qui te correspond. C'est que le jour où tu te trouves la bonne personne des coups, euh, ok, ça peut l'assumer de temps en temps, mais elle finit par ouais. les apprécier quand même. C'est ça. Temps. les gens qui t'aiment pas, c'est pas forcément que c'est des mauvaises personnes, ou que c'est des connards, enfin des fois c'est des connards mm. ou des connards, hein, ça, ça arrive, mais euh, des fois c'est juste que c'est des personnes qui sont pas compatibles avec toi, et on peut pas être compatible avec tout le monde, sinon euh, mm. ça créerait pas des liens spéciaux avec les gens euh, sur le mm. sujet, et t'as l'air d'être quand même assez consciente des choses sans être dans le déni. Hein. Mais je pense que c'est important aussi qu'on trouver des mm. bonnes personnes qui euh, savent se ouais. recadrer, en entre guillemets, hein. enfin, euh, entre, euh, des infirmières qui toujours me disent allez, mais ça va ouais. aller, c'est du genre mais ça va aller, ou une fois une infirmière qui me dit bah ouais, votre mère elle est morte, vous ne faites plus jamais ouais. pas comme ça, je suis aujourd'hui et tout ce que bah ouais, je suis allée pour ouais. mon heures, ouais. <rire> Et mais après ça bien. Pour mmh. Moi, est... les vrais amis, c'est ceux qui te disent quand tu fais de la merde, mais ceux qui te disent aussi quand tu fais des choses bien. Ouais. Quelqu'un qui te dit toujours tout ce que tu fais de mal, c'est pas bien. Oui. Quelque chose qui te dit toujours non, mais t'inquiète, ça passe, oui, c'est pas bien. Il faut trouver un... Quelqu'un qui t'aime, de toute façon, pour moi, il doit te dire... Là, tu fais de la merde. <rire> voilà, mais te ouais, dire, ouais. là, il faut que tu te ressaisisses parce que là, tu fais de la merde et, et je pense que c'est un acte bon de... <rire> En tout cas, ouais, moi, je te souhaite euh, bah, vraiment plein de bonnes choses, que ce soit dans tes études, euh, dans ta vie, quand tu es avec ton copain et dans ta vie future. Et je suis très contente d'avoir pu tu... partager ce moment avec toi. Merci à vous, en tout cas, bah, d'avoir euh, suivi cette histoire. N'hésitez pas à partager euh, vos histoires. Si jamais vous voulez participer ou m'envoyer vos histoires, c'est sur mon Instagram. Je peux pas euh, aussi aller voir du coup l'épisode de Julie ou l'épisode de Roxane, qui peuvent être aussi. Euh, intéressant et vous apporter plein de choses. C'est super important de parler euh, de ses ressentis et même sans parler de ses ressentis c'est super important de parler de ce qui est arrivé pendant très longtemps <rire> vraiment très longtemps euh, quand on me disait euh, tu verras Clémentine la douleur va s'atténuer, tes confiances autant, oui ta maman te manquera toujours autant mais la douleur va s'atténuer et elle deviendra vraiment plus vivable et moi je me disais mais c'est pas possible des, des gens me mentent. Je ne voyais pas l'amélioration. Pour moi, pendant très longtemps, à chaque nouvelle euh, crise de tristesse, si on peut appeler ça comme ça, j'avais l'impression que c'était encore pire et encore plus douloureux que la fois d'avant. Je me disais mais je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible, ça passera jamais. Bah non, ça finit par passer. Je dis pas que ma mère me manque moins. Je dis pas que je l'aime moins qu'avant. Euh, je dis pas que je suis moins triste qu'avant. Simplement la douleur, elle a changé de forme. Mais en tout cas, mon cerveau a fait le nécessaire pour accepter. Euh, ce deuil là et du coup ma douleur elle se manifeste plus du tout pareil et euh, ben voilà bon je voulais